Bonjour à tous. Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, on, après notre projet de tour du monde, on avait prévu un autre projet, un projet euh, d'immigration au Québec. Et euh, pour l'instant, le calendrier se profilait sur, euh, sur octobre 2019. Donc ça, c'est les démarches qu'entame en fait de son côté Lorraine, puisqu'elle a une proposition d'embauche par la commission scolaire de Montréal. Et on vient de l'apprendre aujourd'hui, il y a un petit changement dans ce timing voilà donc Lorraine va vous en parler un petit peu plus. Et oui, un changement de plan puisque euh, dans tous les échanges que j'avais pu avoir avec mes futurs responsables, euh, il était question qu'on arrive euh, courant octobre, euh, allez euh, peut être début novembre. Et en fait, là, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec une, une, une, ma future responsable et une autre personne chargée euh, du dossier, de l'arrivée, etc., des nouveaux, euh, des nouveaux enseignants. Et euh, qu'elle n'a pas été ma surprise, en fait, d'apprendre déjà qu'il y avait eu un espèce de, de, de, de petit souci sur notre arrivée euh, réelle, enfin prévue, euh, que j'aurais pu annoncer, euh, qui était, il nous attendait en fait en, à la rentrée 2020, donc euh, j'ai dit non, non, non, on est disponible tout de suite. Euh, et en fait, il euh, y a une démarche qui doit être faite euh, pour, euh, pour les nouveaux arrivants. Enfin, En tout cas, ça sera la première fois qu'ils doivent le faire. Pour ceux qui veulent ça, euh, pardon, je suis un peu sous le, sous, sous le coup, sous le, coup de, sous le choc. Pour permettre notre arrivée il faut qu'il y ait une démarche qui soit faite de la part du, de l'employeur qui est de prouver que ce poste là ne peut pas être occupé par un québécois c'est l'étude d'impact sur le marché du travail le imt et cette démarche là c'est l'employeur qui doit la faire pour pouvoir justifier mon emploi donc voilà donc ça n'a pas été fait ça prend du temps donc c'est encore du temps en plus voilà donc au final eh bien, on, ça, ça repousse jusqu'à janvier 2020 dans les meilleurs délais. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, euh, on profite malheureusement de, du, du manque d'expérience de, de, de la commission, euh, puisque Lorraine est le premier dossier qu'ils effectuent comme ça. Donc ils pensaient que ça irait plus vite. Et nous, on était aussi dans cet objectif-là, euh, mis à part les équipes PROCO, éventuellement, sur les dates possibles de notre arrivée. Il y a aussi derrière le service d'immigration, puisque quel que soit l'employeur, celui qui décide finalement de notre arrivée sur le sol québécois, c'est l'immigration. Et là, il y a des délais et des démarches, un process à suivre en tout cas, euh, euh, qui n'est pas des moindres. En fait, l'école n'était pas forcément à jour dessus. Nous, encore moins, puisqu'on ne l'a jamais fait. Et là, on découvre qu'en fait, il y a encore pas mal de démarches à faire de leur côté. Euh, ils, ils le découvrent aussi, temps. apparemment. Hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est la faute de personne, mais c'est juste comme ça. Il faut, euh, faut bien suivre le process et être dans les clous. Et donc, nous qui pensions peut-être arriver en, en septembre ou en octobre, grand maximum 2019, euh, à Montréal, euh, là, on nous annonce maintenant, ça ne sera pas avant 2020. 2020. Donc, voilà. Changement de plan, changement de plan. Donc aujourd'hui, on, euh, aujourd aujourd aujourd on est vendredi 30 août. Donc aujourd'hui, on est vendredi 30 août. Lorraine a passé son entretien à 15h. À 16h, on avait donc cette réponse-là. Voilà. 16h10. Il a fallu prendre des, des décisions très rapides parce qu'au 30 août, eh bien, on n'est pas loin de la rentrée. Voilà, donc il sait juste que dans deux jours, c'est la rentrée scolaire. Donc euh, 16h10. 15, on était déjà à la mairie euh, de, de la de, ville où la ville nous sommes actuellement pour euh, inscrire euh, Diane, Diane à l'école et enchaîner très rapidement au collège qui nous répondait pas, mais ça c'est pas grave, on s'est pointé Louis. directement à l'école, pour être tenté de rencontrer un directeur qui forcément est en pleine réunion scolaire avec l'ensemble des professeurs, enfin bref on a pu rencontrer la secrétaire générale et expliquer donc aux deux écoles quelle était notre situation, ils comprennent bien, et nous disent vous avez de la chance d'avoir fait ce beau tour du monde et ce voyage, c'est avez... super pour les enfants, vous voilà. êtes hyper zen. et donc on fait partie des parents qui inscrivent le vendredi Ouh, à 17h leur enfant à l'école pour la rentrée du lundi. Voilà, voilà, donc ça c'est fait pour les enfants, ils sont inscrits, ce qu'on ne sait pas, donc pour Diane, il n'y a aucun problème ouais. dessus, ce qu'on ne sait pas encore pour Louis, donc petite parenthèse pour, pour les loulous, ce qu'on ne sait pas encore donc pour lui, c'est s'il rentre réellement en cinquième ou en sixième, s'il aura aussi, pourquoi pas, un examen, un test, hein. test d'évaluation, oui. pour savoir quel niveau quel en niveau. fait lui correspond le mieux vis-à-vis -vis de cette année d'instruction en famille qu'on a effectuée pendant ce tour du monde. Voilà. On attend la réponse, on doit déposer un courrier, enfin on doit déposer une lettre qui justifie notre envie de scolariser notre enfant au collège de la ville euh, voilà voilà donc en fonction de ça le chef d'établissement nous dira si euh, il confirme l'inscription ou pas donc voilà, on vous en dira un petit peu plus. Voilà les nouvelles à chaud. C'est une vidéo un peu particulière. On a ah. encore beaucoup de vidéos. C'est ça. Ça, c'est moi. Les vidéos du voyage. Affaire du voyage. On est, on est actuellement sur le Vietnam. Et donc, toutes les autres qui sont derrière arriveront progressivement. Euh, mais là, c'est une vidéo plutôt d'actualité pour vous informer de nos démarches. Puisque je sais que vous êtes nombreux à nous poser des questions voilà. sur à comment partir au Québec. Est-ce simple Est-ce compliqué C'est très long. Ça, c'est Voilà, une en une certitude. Cas, on témoigne. Il y a un process à suivre. On, y On croit. est en plein dedans. On croise les doigts. Donc juste un peu de retard, pas d'annulation. Ouais. Allez, Allez. À, bientôt à bientôt et à suivre.